Bonjour à tous, Nicolas Mirica, formateur pour l'association des maires du Jura. Je vous donne à tous rendez-vous les 6, 7 et 8 juillet pour les universités des maires du Jura, avec trois thèmes de formation, un grand tour d'horizon sur les pouvoirs de police, un thème plus spécifique pour les animaux, les arbres et les végétaux, et enfin un thème regroupant la voirie communale, les chemins ruraux et tout ce qui concerne la circulation. A très bientôt